Quel est votre héros dans la vie réelle Elle est Laura Valette. Novak héros. Djokovic. Oh non. Oh bah tiens. Quoi Bah vous me l'avez volé. En vrai fait J'allais le sortir. C'est vrai bah, bah pardon. Je non mais il dit ça parce qu'il n'avait pas d'idée en fait. Bah, vous <rire> prenez l'espagnol Non, <rire> non, non, je voulais... Vous mesu... pas prendre je... l'espagnol Je voulais mesurer... Euh, euh, comment il mais mais dire, nous, grand ça s'appelle Rafi Non, mais Novak est grand dire symbole quand même à l'heure actuelle. Oui, que de... le héros se mesure à ceux qu'il est prêt à perdre. Exactement, et lui. Depuis Mohamed Ali, personne n'a consciemment. Vous voyez qu'on est quand même vachement d'accord, C'est un problème. ça m'effraie nous avons fait appel à un célèbre youtuber dont les vidéos dépassent toutes les 200 000 vues. Mais cet ex chroniqueur radio et animateur TV est aussi un essayiste. Il adore s'attaquer à celles qui font du mal béching, autrement dit les castratrices qui font du déligrement masculin. Il apprend aux hommes à comprendre les femmes. Je veux parler de Stéphane Edouard, bien sûr. Valérie Pécresse au Zénith à Paris. On en a vu quelques images. Face aux critiques, elle a raison de dénoncer un phénomène à la fois machiste et sexiste bah, Je pense qu'on ferait tous pareil à sa place, puisque faute d'excuses objectives, eh bien, on recourt finalement toujours à la même, à la même logorée. Euh, C'est parce que je suis une femme. Et, et pour avoir critiqué, justement, pour avoir analysé sa performance très récemment, la vidéo sera disponible dans quelques jours, sur ma chaîne, je lui ai trouvé quelques circonstances atténuantes, hein, alors que mes ennemis me trouvent souvent à, à tort, un peu monolithique, un peu obsessionnel. Euh, J'ai trouvé que le début de son discours, elle n'était pas pour grand-chose, et que euh, si elle a vraiment contribué à faire des trous dans la coque du canot pour la fin du naufrage, L'iceberg, elle ne l'a pas percuté tout seul, toute seule, si je puis me permettre. Cette histoire de pandémie euh, très relative est une, est une expérience à tous les titres. C'est une expérience de performance socio-économique des États, et on voit qu'encore une fois, les États de l'Europe du Nord nous ont ridiculisés du point de vue de la performance et de l'intelligence. Euh, notre espérance de vie a stagné, celle des Américains a baissé, la leur a monté en 2020 et 2021, euh, notamment au en Danemark, enfin toute la, toute la Scandinavie. Euh, C'est une expérience du point de vue de la, de la plasticité des gens à altérer leur mode de vie et leur liberté pour un résultat très incertain. C'est une expérience en termes de, de, de capacité des gens à... à, à, à comment ça s'appelle pendant la guerre, là euh, Dénoncer... Euh, à, à, merci. à dénoncer leurs leur, leur voisins. On a tous été dénoncés parce qu'on n'avait pas tout à fait le masque à la mmh. bonne hauteur, un petit peu comme l'homélie du père Attali. Hein. Votre masque, mmh. s'il vous plaît. Votre masque. Quelque chose me dérange, en fait, dans le discours de, de, de votre invité. Vous euh, êtes aussi mon invité, hein, donc mmh. de nos amis. Oui, oui, oui. quel mépris dans votre mon... gentil invité Non, c'est de l'éducation. On ah se bon, défait ça... très mal d'une bonne éducation. Oui. Euh, moi, je Ou vous dis, pass, je vous, je je vous dis bravo et je vous encourage, mais je vous dis c'est un petit peu tard. Marine Le Pen était extrêmement pusillanime sur le pass, au point qu'elle s'est fait chipper la ligne anti-pass par chimopo. le conjuré, mmh. le fameux conjuré Florian Philippot. Regardez les chiffres, trois chiffres. Encore une fois, déficit budgétaire, qualité de l'enseignement et qualité hospitalière. Vous les prenez au début d'un mandat où, d'un groupe de mandats, s'ils ont été, on va dire, cohérents. Là, on peut, on peut quand même, sans leur faire offense, euh, emboîter euh, François et Emmanuel, hein, qui, quand même, ont mené plus ou moins <rire> la même politique. Regardez au début, en regardez non, à non, la non, fin, non, et, et... Oui, oui, non, mais c'était dit sans malice, mais oui, mais non, comme ça, c'est oui. purement... Euh... Et, et, et regardez les chiffres, et vous verrez, euh, bah, simplement, si cette, si cette politique a porté ses fruits ou pas, et je trouve que c'est un effort qui est trop peu fait. Stéphane croquet aussi, mais pas pour la première fois. Comment éviter le grand embrasement en soignant quelques penseurs pyromanes de l'exécutif Celui-ci, je le garde parce qu'il y a trois ans, je les ai, tu me les as gentiment proposés. J'ai décliné pour faire le fier, maintenant je les regrette. voilà, bah, bah, bah, c'est euh, ça pour toi. Quel est votre héros dans la vie réelle Elle est Laure Lavalette. Novak héro. Djokovic. Oh non. Oh bah tiens. Quoi Bah vous me l'avez volé. En vrai fait J'allais le sortir. C'est vrai bah, pardon, je non, laisse... mais il dit ça parce qu'il n'avait pas d'idée en fait. Vous prenez l'espagnol, non Non, non, je voulais mesurer... Je... Je... Je mesu... euh, comment ça euh... s'appelle Non, mais dire... non mais est pas avec le grand symbole, quand même, à l'heure actuelle. Oui, que le de... héros se mesure à ceux qu'il est prêt à perdre. Exactement, et lui... Depuis Mohamed Ali, personne n'a consciemment... Vous voyez qu'on est quand même vachement d'accord, c'est un problème. Ça m'effraie. Personne n'a consciemment mis en jeu un titre ou de l'argent ou les deux, – Pour une conviction politique. – Exactement. – Et ça fait 40 ans qu'on attend ça, Ali c'était en 69, si je ne m'abuse, son, son, son, après son titre olympique, et depuis, ça fait 69… 50 ans maintenant !– Je, ne sais pas, euh, je vais Pourquoi côté. je me dirige vers toi quand je je de je de ?– Je ne sais pas, tu <rire> vraiment Ça, ça, ça les fait les... 50 ans qu'on attendait qu'un sportif oui, était, monsieur. Euh, abdique ou mette en jeu une somme oui. d'argent significative et un titre du Grand Chelem, ou de n'importe quel oui. sport d'ailleurs, euh, au titre d'une conviction. Oui. – Un homme comblé, c'est tout vous. Euh, bah on, on, on, lit, on lit ce qu'on n'est pas ou on lit ce qu'on voudrait être. Non, mais d'où l'intérêt, je pense, de profiter des petits bonheurs de la vie sans se donner ah, non plus de Je vais des le mettre sur chance. mon Instagram, ça. Non, mais quelque ça part, je veux dire que. Et alors, le, le bonheur, c'est selon moi la sensation qui survient à la conjonction de trois conditions. Une condition objective, une condition subjective et une condition arbitraire. Il faut, un, objectivement, que ça aille à peu près bien parce que si tu viens de perdre une jambe ou que tu meurs de faim, ça va être compliqué. Deux, il faut que ce qui vient de survenir objectivement te fasse particulièrement plaisir à toi, parce que si, par exemple, je reçois une somme d'argent, mais qu'en l'occurrence, moi, ça va, cette somme ne me fera pas vraiment très plaisir. Et en plus de l'objectif et du subjectif, il faut que se produise quelque chose qui ne dépend pas de toi et qui va iriser ça en bonheur. Ça peut être euh, un appel de quelqu'un qui t'a manqué, ça peut être un rayon de soleil, ça peut être une nouvelle aux infos, une notification qui tombe sur un téléphone. Et quand tu as l'objectif, le subjectif et l'arbitraire, tu es heureux, ça dure 10 secondes, et après, faut attendre 10 ans. La, la gauche n'a pas que le bastion de l'école et du CNC. Euh, la gauche a un bastion, il y a un, un savoir-faire supplémentaire en matière de ce qu'on appelle désormais le soft power. Euh, j'ai relu, il y a pas longtemps, euh, la collection de pifs de mon enfance et de rahan et j'ai été esbaudi de la quantité de messages cosmopolites et migratoires de Rahan que ah bah j'ai oui. gobé, gamin, mmh. et que mmh. je mmh. ne voyais pas. Euh, à un moment où Rahan se laisse capturer par l'étranger au titre qu'il n'est peut-être pas forcément méchant. Mmh. Euh, C'est <rire> complètement hallucinant. Et quand il, et... il, il es une bête, il crissait la lutte finale. <rire> <rire> Ça, je ne m'en souviens pas. Je pense que quand il y a ce rouleau compresseur et, mine de rien, des médias euh, mainstream, c'est dur de, de lutter, je pense, quand même. Hein. Stéphane, pour pour filer la métaphore de l'embrasement, moi, je crains que ça ne s'embrase pas, je crains que ça se consume sans flamme. Ouais. Et quiconque a une cheminée c'est qu'en fait, c'est le pire, c'est que vous cramez votre sac de bois et vous avez eu que de la fumée de la cendre et vous n'avez même pas eu de feu. Ouais. Et je crains, je crains que le, le, le, le bois dont est fait le français de 2022 face de la cendre et de la fumée, mais pas de feu. Oui, mais c'est difficile pour, de faire autrement, pardon, Pierre. Pour relancer un feu qui n'a pas de, de flamme et de, uniquement de la fumée, on souffle dessus. Et je crois que c'est exactement ce qu'il faut faire. Euh, il faut... Et je, Ça marche bien entre nous, as et remarqué je, et, je, une et, bonne... et je rebondis oui, oui, sur ce, ce qu'a dit... Hein, et oui. ce qu'a dit à très juste ici Stéphane-Edouard, et j'irai même plus loin, je crois qu'il faut arrêter de chercher... Euh, des médailles ou euh, des, des, des titres honori honorifiques de la gauche. Il faut arrêter de raisonner comme eux. Il faudrait plus de, euh, de presse populaire, de cartoons, de dessins animés, de séries populaires, peut-être, dont, dont, elle, elle, dont nous ne serions bien. pas le public cible, ah, mais ah, euh, il faudrait que la base ouais. de l'entonnoir soit plus large. Je connais des influenceurs qui se sont donnés cette propre mission. Il y a un tôt pour ne pas le citer. Euh, Il faudrait que la base de l'entonnoir soit plus large et attrape également, par les mêmes moyens que le camp d'en face, c'est-à-dire par la déconne, par le rire, que ce soit notre rire, ou d'ailleurs, ou pas, par le, les, ce qu'on appelait avant les soap opéras qu'on appelle désormais les, les séries Netflix, euh, Mais typiquement, ce qu'on qu appelle les mêmes sur, ouais, sur Internet, les, les blagues, les images, en fait, comme avec ça. Furia, non, le projet voilà. Voilà. Furia, c'est ça et, et, et, et ça, on ne pourra pas y échapper, parce qu'à un moment, encore une fois, euh, le, le public susceptible de regarder 1h30, heure, heure 1h40, de, de, de, de débats sur Internet, c'est finalement euh, peau de chagrin. En cas d'échec au deuxième tour, où on ne l'espère pas entre les deux, évitez de danser sur Jean-Jacques Goldman. C'est vrai, euh... j'adore Jean-Jacques je, je, je crains <rire> que ça ait laissé des petites traces. Non mais il ne faut pas s'arrêter à ça, ce serait dommage quand même. Ah non mais moi je m'arrête à rien mais... <rire>